Merci bébé. Santé. Je mmh. euh, fais quoi Je regarde dans les yeux et tu dis pas de ça, tu dis santé. Regarde les yeux. Oui. Un, Deux. Un. Ça Oui. Sinon ça porte malchance. Ah ouais. Santé. Mmh. Aïe. <rire>